Je suis de Charente et je suis viticulteur et prestataire de service. Alors moi, exclusivement, j'ai du Infaco. Ça fait plus de 3-4 ans que je taille avec du Infaco et je ne changerai certainement pas. Là, à l'heure actuelle, on est sur du 3015 et on a aujourd'hui un modèle de coupe chez Infaco qui nous facilite le travail, aussi bien que de la coupe ou de la facilité d'utilisation. Je suis tractoriste, je conduis les enjambeurs les traitements, les labours et je taille la saison d'hiver. Donc j'utilise les ciseaux électro qui pour nous sont au top. La coupe bien nette, l'ouverture pour les coupes. C'est des ciseaux légers, maniables. La petite batterie, ben, ça ne prend pas de place et on fait la journée tranquille et on le charge tous les deux jours. Après 8 heures de travail, une bonne tenue de charge. 37-40 hectares à peu près euh, toute l'année euh, pendant la et saison. Et au moins on n'entend ouais. pas les, les marques concurrentes qui font du bruit à côté. <rire> On a 8 sécateurs à Infanco, de 3005 au 3020, on va en acheter un là. Moi je peux vous dire, j'ai travaillé avec euh, euh, jusqu'à la vous fin de ma grossesse. Non, non, avec Infanco, hein. jusqu'à la fin de ma grossesse. Je taillais, et les bois jusqu'à mon 9 mois, et euh, ça s'est très bien passé. Alors là, Bobo Cyril, je bosse à la Rothschild. On est assez bon client de vos sécateurs, on a 35-40. Là on a les 3015. Vous les avez depuis longtemps vos 3015 euh, ça fait déjà deux ans, je crois. Ans. Deux ans à peu près. Ouais. Parce que c'est les leaders du marché et ils sont français. On vient de 11 3005. On a acheté les 3005, les 3010 et les 3015. Et là, on vient d'arriver au 3020. Donc, en fait, on a, on a pu suivre toute l'évolution des sécateurs de chez Infaco, en fait, et on en est ravis. Et là, pour la taille, on vient d'acheter 11 sécateurs F 3020 Wireless avec le DSES. Déjà, ça le fait de pouvoir le désactiver, le réactiver en permanence. Ça, c'est le top. Prise en main par rapport au 3015, il est deux fois mieux. Il a d'ailleurs la légèreté, il est très léger. La batterie, c'est pareil, très léger. Le... Franchement, c'est le top. Ah, je suis fidèle à Infaco depuis 1996. On a commencé par le 3005, le 3010, le 3015. Et là, on est en train de voir le 3020. Alors, ça, c'est pour mes vieux jours. J'ai mon fils qui me l'achète pour moi pour que je puisse continuer à travailler. Pourquoi Infaco Parce que de toute façon il y a la fabrication et puis il y a le, le, le service à vente qui est pour nous est très important. On a l'avantage d'être sur le site et pour nous c'est très important. Quand j'achète un matériel, j'aime bien acheter un service. Parce qu'un matériel, même neuf, tombe en panne. Le service derrière, on ne vous laisse jamais tomber en panne. Ou on vous remplace, ou on vous prête, on vous ne restez jamais dehors. On est à 70 hectares en bio. On travaille avec vous depuis une dizaine d'années maintenant pour la qualité. Pour la vitesse de coupe et surtout pour la précision, ça fait des coupes plus marquées, c'est mieux quoi pour nous. Et voilà, donc maintenant on a, on a 6 et 4 heures, 3015. 3015. C'est du matériel qui est très solide, très précis, euh, une rapidité pareille de coupe qui est impressionnante par rapport aux concurrents. 100% à depuis le début, c'est la qualité. Et je pense que l'année prochaine, on va renouveler pour prendre du 3020. Moi j'ai une petite exploitation qui compte environ 7 hectares de vignes. Je travaille également chez un viticulteur pour complémenter mon activité qui a une cinquantaine d'hectares de vignes. Alors actuellement on est sur de l'Infaco en 3010 et 3015 et là on vient d'acheter le premier 3020. On était satisfait de sa batterie, son poids, sa rapidité de coupe par rapport à d'autres marques. Sur une saison de taille, la différence est flagrante. De gain de temps, de fatigue au travail, de beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Donc le F3020 est en commande, on va commencer la semaine prochaine à tailler avec et puis euh, ce sera que du mieux. Si ElectroCoupe sortait un sécateur comme le 3020 euh, c'est qu'il y avait encore du progrès. Efficacité, euh, solidité, le service. Pour moi, ce serait le top. Simple d'utilisation. Très pratique, très maniable. Qualité. La qualité.